Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour étudier la graphie d'un son que nous connaissons déjà. Ce son, c'est le son en, comme dans maman. Mais aujourd'hui, regarde bien l'écriture de ce son. Il y a un E, un M ou un A et un M. Donc le premier EM, c'est le son en de tempête. Je te laisse quelques minutes pour observer la maison du son en. Je vais maintenant retirer les caches des mots et je vais te demander de retrouver l'image qui va avec le mot que je te montre. Le premier. Il s'agissait d'un hippocampe. L'hippocampe, c'est un petit animal qui vit dans la mer. Le mot suivant. Cette fois-ci, c'est un objet. C'est ce qui éclaire nos rues, un lampadaire. Le troisième mot. Les empreintes ce sont des traces de pattes de pas que l'on peut retrouver le quatrième c'est ce que tu tiens lorsque tu descends un escalier une rampe et le dernier C'est un instrument de musique, un tambourin, un instrument à percussion. Nous passons maintenant au jeu du détective. Alors déjà, prépare bien ton matériel, une ardoise, un petit crayon. Et essaye de te rappeler des différentes écritures du son « en » que nous venons de voir. Ça y est, tu es prêt Allez, je lance le chronomètre et j'enlève le cache. Allez, nous passons à la correction. Ce numéro 1, on ne peut pas le garder. En effet, c'est le M qui démarre. Et donc, on peut lire MA et non EN. Donc, je le barre. Numéro 2, je le garde. On lit bien le son EN, AM. m Numéro 3, je le barre de nouveau. C'est comme le numéro 1. Numéro 4, je le barre aussi. C'est comme le numéro 1, mais en écriture cursive. Le numéro 5, je peux le garder. C'est le son en qui s'écrit am. Numéro 6, je le garde, c'est le son en de tempête em. Numéro 7, je le barre. C'est un m puisque ça commence par la lettre m. Le numéro 8, je le barre. Et eh oui, c'est un w pas un m. Le numéro 9, je le garde. C'est le son en de tempête. Et le numéro 10, je barre, ce qui me donne donc comme numéro, le 2, le 5, le 6 et le 9. Alors, est-ce que tu as trouvé ce code secret du jour On commence par lire le 2. Donc, ça donne 2569 allons chercher à comprendre pourquoi nous écrivons EM ou AM dans ces mots. Pour cela, nous allons colorier les lettres qui suivent le son en. Je vais tout d'abord souligner ce son en dans chacun des mots. Le premier, on le lit ensemble, c'est un jambon. Le son en est ici, AM. Le deuxième, un champion. Le troisième, « trembler ». Le quatrième, « une ampoule ». Et le dernier, « des empreintes ». Avec le « en » qui s'écrit e « em ». Je vais maintenant colorier les lettres qui se trouvent derrière ce son « Regarde bien. Dans jambon, il y a un B. Dans champion, il y a un P. Dans tremblé, il y a un B. Dans ampoule, il y a un P. Dans empreinte, il y a un P. Alors, est-ce que tu te souviens maintenant de la règle que nous avions vue avec le son « on » Eh oui, c'est la règle de Mbappé. On écrira « am » ou e « em » lorsque le son « en » sera suivi de « m, b ou p ». On met « m » quand il y a « m, b ou p » dans un mot. Donc, dans jambon, il y a un B, du coup le son « en » s'écrit avec un M. Dans champion, il y a un P, donc champion s'écrit avec A, M. Voilà, j'espère que tu auras mieux compris et que tu pourras mémoriser cette règle pour écrire tout seul les mots avec ce son « en ». Maintenant, relire la maison du son en ensemble donc on se rappelle que le son en a pour mot repère une tempête allez premier mot l'ambulance embrasser une ampoule des empreintes une framboise, les jambes, une rampe, un camembert, un lampadaire, une lampe, un pamplemousse, un jambon, du shampoing, un champion, un tampon, trembler une chambre Voici l'écriture du son EN avec un M puisque derrière il y aura M, B ou P. Ces deux graphies s'écrivent dans le premier interligne et toutes les lettres doivent s'enchaîner sans lever le crayon. Je démarre donc en haut de l'interligne je tourne vers la gauche je trace le a et j'enchaîne avec trois ponts petite canne à la fin et pour le EM, petite boucle et trois ponts c'est à vous trois fois Tu vas maintenant devoir mémoriser l'écriture de, du mot repère, une tempête. Donc repérons déjà les endroits où tu vas devoir lever le crayon. Au début, nous allons enchaîner chaque lettre jusqu'à la lettre P où il faudra lever le crayon pour tracer la petite vague. Donc je vais mettre un point en dessous pour s'en rappeler. Tout le reste devrait être fait aussi d'un seul trait. Ce qui signifie qu'il va falloir mémoriser au moins l'enchaînement T, E, M, P dans un premier temps. Puis E, T, E, enfin. Je te montre l'écriture du mot en grand. Je monte, je descends. Je remonte, je redescends. Deux points. Une petite boucle pour le E. Je démarre, j'enchaîne le T, le E, le M et le P. Le T... Le E, le M et le P. Comme je lève mon crayon, j'ai le droit d'aller tracer la petite barre au T. Et je continue mon mot, la canne du P, la petite boucle, le deuxième T et la dernière boucle du E. Je lève mon crayon, je trace la barre du T et l'accent circonflexe. C'est à toi